Eh ben bah, ça promet parce qu'elle est 100% vraie, les gars okay. <rire> ah, ouais, ouais. Non, bon de toute façon, t'es là pour euh, trouver l'amour. Ouais. Et euh, je trouve ça bien d'être honnête. Du, mec, non, il vécu, du il vécu. Il vécu Il y a beaucoup de gens qui cherchent l'amour, donc il y a beaucoup de gens qui peuvent, qui peuvent te correspondre. Nanix et moi, on vous a préparé des anecdotes. Oh oui, pour le la... chat, on mais... ensemble. Hein. Bonsoir donc, okay. il s'approche et tout. Je fais bonjour <rire> Bonjour. Euh, bah En fait, euh, c'est moi. C'est tout. Euh... <rire> <rire> voilà, c'était ma première anecdote. Est-ce qu'elle est vraie ou est-ce qu'elle est fausse Et vous, vous avez continué le, le date ou Ren Ren ou Ren Ren Ren ah. Je pense que c'est faux. <rire> Et bah, ça promet parce qu'elle est 100% vraie, les gars. Vrai. <rire> <rire> bon les amis, j'espère que ce petit jeu vous a plu. Ouais. En attendant, vous retrouvez le replay sur YouTube. C'était Dina avec toute l'équipe. Ciao, bisous